Avant que Les recettes du bonheur ne soient un film, il s'agissait seulement d'un roman écrit par Richard Seymour. Contrairement au long métrage, l'intrigue du livre se déroule dans les années 1990. Pour les besoins du film, le cadre spatio-temporel a été modernisé et amené à nos jours. 2. Spielberg et Winfrey Parmi les producteurs du film Les recettes du bonheur, on retrouve des têtes bien connues du monde cinématographique. Oprah Winfrey et Steven Spielberg ont coproduit le long métrage. Ce n'est pas la première fois que les noms de ces deux-là sont crédités à un film. En 1985, Oprah Winfrey avait joué dans la couleur pourpre réalisée par Steven Spielberg. 3. Tournage en France, aux Pays-Bas et en Inde La presque totalité du tournage cesse de dérouler en France. Entre les studios de la Cité du Cinéma et le village de Saint-Antonin-Nobleval, Acteurs et membres de l'équipe technique sont également allés à Carlus Tarney à la Noaille d'Ordogne pour les scènes de la maison Mumbai. En 52 jours de tournage, ils ont également filmé quelques scènes au Pays-Bas et en Inde. 4. Premier rôle. La tête de Manish Dayal doit dire quelque chose aux ados des années 2010. L'acteur a joué dans des séries à succès à destination des Teenagers Switch à des 90210, le remake de Beverly Hills 90210. Avec les recettes du bonheur, c'est la première fois que l'acteur obtient un rôle principal dans une production cinématographique. 5. Destination, cuisine. Pour s'imprégner au maximum de l'ambiance dans une cuisine, Charlotte Lebon et Manish Dayal sont allés en terre inconnue observer les chefs de plusieurs restaurants français. Appel à figuration. En Tarn et garonne saint Saint-Antonin-Noble-Val est un village d'un peu moins de 2000 habitants. Cette petite bourgade a accueilli le tournage de Les Recettes du Bonheur. Pour les besoins du tournage, l'équipe de production recrutait 800 figurants via la presse locale. Parmi eux, une 52 Saint-Antoninois ont fait de la figuration. cette Spielberg téléphone Charlotte. Lors de son passage par l'émission Le Grand Journal en 2010, Steven Spielberg repère Charlotte Lebon qui est alors Miss Météo. Plein d'humour, la Canadienne tape dans l'œil professionnellement parlant du réalisateur de « télé extraterrestre En tant que producteur du film, Steven Spielberg fait appel à Charlotte Lebon pour être l'une des rôles principaux de Les Recettes du Bonheur. 8 sur un ER Film International pour Charlotte Lebon. Si Charlotte Lebon était connue par le public français depuis son passage par le Grand Journal entre 2010 et 2011 en tant que Miss Météo. Elle est révélée mondialement après sa participation aux recettes du bonheur. Après cette prestation, Steven Spielberg la recommande au réalisateur Robert Zemeckis retour vers le futur pour lequel elle tourne dans The vol créé plus haut. Sa carrière internationale est ainsi lancée. Les recettes du bonheur résumées d'un film plein de saveurs. À saint antonin au une paisible bourgade, Madame Mallory règne en maître sur la gastronomie. Le président de la République figure d'ailleurs parmi les fidèles clients de son restaurant étoilé, le Saul Pleureur. Un jour, une famille indienne s'installe juste en face et ouvre un établissement baptisé, la Maison Mumbai. Papa Kadam, le patriarche, compte bien faire goûter les plats de son fils Hassan, un jeune chef très doué. Madame Mallory fulminée considère que la cuisine française sera toujours supérieure. C'est le début d'une guerre sans pitié. Merci bien à tous. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne.